quest c'est un... Moi. On est pas en direct du golf Exact, exact Est-ce que... Eh, pour le début de la vidéo Ouais, pour le début, juste... Vas-y, vas-y, vas-y, tape, tape Tape vas-y Es chaud mec Attends, au faire combien ouais. hey, je Pas mal. ouais ouais pas pas pas mal, ouais. mal, mal. mal. <rire> vas-y vas-y vas vas attendez professionnel vas vas-y vas vas tire la balle tire la balle la balle vas-y vas-y vas-y appro appro ok fais la torris tu plan là USP vas-y vas-y vas-y oh là là le professionnel Popopo. Et maintenant, t'envoies mon pote. Et bah... Attends, mais c'est trop simple Ben oui, mais frère, moi, je, je suis un genre professionnel, tu vois. Je peux même être coach. Ouais non. Tu Lui, euh, je crois qu'il a cassé la villa, là. là. Ouais, il a cassé la villa. Non, il faut pas baiser. Non, faut pas hein ah, non, non. Vas-y, là, je te laisse, là, c'est toi. C'est toi qui... là, je te laisse la cam, tu la mets là, gros. Et je fais des balles, toi, ouais. et je fais des balles. Et après on va, on va boire un truc dès qu'on a terminé les balles, et, et moi, et moi, il fait une moi. Vas-y, vas-y, fais. Vas fait une finale. Ouais. Ok, ouais, Professionnel. Vas-y, vas-y, tiens. T'es prêt Professionnel. Non. es tout, tu Non. Je l'ai fait l'année dernière. Vas-y. <rire> vas-y, fais-moi plaisir. Ouais, bon... Ah, viens, je vais Ouais tu vois la technique secrète tu, toi déjà apprends à taper en fait on dit qu'elle est secrète mais maintenant tout le monde le sait Ouais bah oui j'avoue on l'a dit Bah sinon euh. Ouais normal mais... <coughs> ouais. Ok dernière balle on allait au clubhouse Ok encore en une Attends attends attends en fait, Coup des chauds de... Ça doit être ta meilleure balle, en fait, a balle. Il a failli partir ah. avec le club <rire> <rire> Ok. Ah oh bah ça va! Pour ta dernière balle, en vrai c'est. En fait c'est. Moi je dis nul à chier. Moi, je... Ah, non je t'ai cru. elle eh, redonne une balle. <rire> <rire> attends, attends, attends. Attends, attends. Ah le gamin, t'as pu prendre une grosse balle dans la gueule toi? Ah. Ok, là, on ferme sa gueule, vraiment. Sa gueule, je le Ah bah, ça, c'est une belle balle. On entend une, une excellente balle. Dieu. Oui, bon, les gars, euh, bon, en fait, il faut que j'aille au canap, ou à un endroit qui a de la coup pour débloquer la carte. Non. Merci. Mais à côté bon bah, de l'hôtel, il y a du. Il y en a Ouais, enfin bref. Non, non, a <rire> Bon, les gars, en fait, il y a un petit. Vraiment, je suis sûre, il était trop con. Il s'est amusé à prendre la carte euh, de son père, je pense. Et du coup, il l'a mis là. Et il n'y avait pas le son en dessous. Donc, euh, il a fait tomber toutes les balles. Genre, il y en avait plein là et tout. Donc, non, je ne peux pas, pas parce que, que ça arrive à m'endormir. Quoi Hein C'est une Tiens, j'ai trompé le truc. truc. <rire> ah, non, mais ça m'est déjà arrivé ça. Ok, les gars, ça fait. 4 balles chacun. Ça va, Ça va. En fait, Mais non, mais tape, les tapes pas tout de suite Mais vas-y mais, mais, bon, mais, bon. bon. mais non, mais on va manger là, enfin on va oui, boire non. un truc. Oh bon, les gars Est-ce que vous allez bien les gars ah, ouais. Ça ah va ouais, ils ont leur argent en fait je voulais payer mais en vrai ça va parce que je paye souvent les gars ouais. T'inquiète on a rien l'argent on a rien l'argent On n'est pas à des rats que ça Non c'est pas des rats les gars faut dire c'est pas des rats Attends attends j'ai que des petites pièces avec une pièce de 2 <rire> On dirait, je suis sûr c'est ta grand mère qui t'a donné Non c'est ma soeur Non mais ça c'est mon argent de poche hein. euh, non plus ça ah. va en fait Non non non c'est pas, ouais, mais... pas. Mais moi, non, pas un rat Non c'est pas un rat il Moi j'ai que des gros billets Ah ouais d'accord ok ça fait péter D'accord ça, ça dévoile non, la richesse Je pas beaucoup Putain on me voit pas de... Eh vous voulez vraiment pas bon, me voir de... Bon eh, les gars, eh, demain à mon avis, eh, demain ça va faire une nouvelle vidéo Parce que demain ils sont du powerhead. Et le powerhead c'est bien bon Bon vas-y, moi j'ai ce point Moi perso je prends toujours de la Monster La Monster Et euh, eh, j'ai de la Monster c'est bien bon. Et eh, il eh, y avait du Red Bull Qui aime le Red Bull ici Les gars en vrai goûté. En vrai, ah le Red Bull, c'est full énergie, je n'arrive pas à dormir quand je prends du Red Bull. Ah en, vrai, c est, c est, en vrai, c'est bon. bon, mais je crois que c'est bien plus cher. Oui, c'est bien euh, attends, plus on cher. Les gars, en frère, quand on s'en bat les couilles. il oui. boit déjà. Ah, ouais. merde. Ouais, <rire> Et comme ça, ça fait aussi 400 millilitres. Et ouais. Comme ça, on est égaux, là. En vrai, le Red Bull, les gens... le Red Bull. Le Red Bull. Le Red Bull <rire> J'aime dans sa à... nuit. Ouais on va couper sur le montage. Le montage maintenant ça existe. Le Red Bull en vrai genre euh... j'aime pas. Je... En fait tu peux en prendre des petites gorgées mais tu peux pas prendre une grosse gorgée, c'est ça. J'aime que j'ai Est-ce qu'on peut mettre la caméra parce qu'on appelle toi Non. Non. non. <rire> en vrai le Red Bull c'est bon mais c'est bien plus cher alors que le Monster c'est pas trop cher et c'est bon aussi mais c'est deux boissons énergétiques et à chaque fois que j'ai pris les deux j'ai du mal à dormir sérieux ouais. mais la meilleure c'est Powerhead pour le sport les gars ouais déjà pour le sport Powerhead, meilleure boisson pour moi c'est <rire> Eski <pas> <rire> j'avoue Icey c'est pas mal hein. mais moi IC, je prends jamais de boisson énergisante quand je fais du sport hein. moi, moi je prends plus, plus de boisson gazeuse hein. Oh les gars, les gars, on va où, on va où Direction McDo ma gueule Direction McDo Lui, lui il a la, la, ha la ha dalle Il la dalle Il la dalle, Lui, il va, va, euh. ah, va. Oh, s'en hein. oh enfin, la moi et moi Et moi Et moi C'est l'autre qu'il a friandé Oh T'as contracté La bouée Ok, on, on va trouver euh, des mecs Allez, ça fait un 2 contre 1, je les prends un contre 2, ils sont tellement nuls à chier ça va faire des petits ponts toi tu vas nous mettre des ponts ah ouais, ouais, après, après j'ai ai ma... hein. les mes sites, donc comment dire, je vais les violer. Euh Quoi euh Non mais je parlais de la couleur. Ah ouais, ah ouais, ouais, veux ouais. Bien. Oh les gars Ils sont trempés. Mais ouais, j'ai une fontaine sur mes cheveux, Ah, mais pourquoi tu as posé les cheveux alors Ça fait 20 degrés et c'est nuageux. Ah, je sais pas en fait. Ouais, j'ai un peu. Un peu de bleu. pas feu Ta gueule Ah ouais Du coup, on arrive au McDo d'ici 10 minutes, parce que... On a, comme j'ai regardé, c'est une demi-heure à pied donc. Ouh wesh C'est Oh putain Tu penses si tu es emporté par un drone comme ça, t'es comment Je crois bien Ah ouais Les Franchement. Pas mal Pas mal. Oh bébé, ma forme dis c'est pas c'est même pire non non non, tu as mis 1000 likes, ils mènent là-dedans. Ouais. Non non, 500 ah, likes. Merde, non, non, en merde, fait, non. vous voulez que je meure. Bon, en fait, je vais te dire un truc, je, je, je, quand j'ai pris la cam, c'était 500 likes. J'ai deviné un autre jour, c'est béni là-dedans. Non non, il y avait beaucoup de likes, tu peux dire. OK, alors 1000 likes. Non non, il y a même pas de likes, gros. c'est OK. Ouais, OK. Monsieur monsieur, monsieur... Non, non non non non. Monsieur repuis les défis. Hein. Il est, ouais. Mais gros, bah toi, vas-y, baigne-toi là-dedans, vas-y, tu vas-y. Tranquille. En plus elle est bien dégueu la merde oh, ouais, Attends t'inquiète les... là je passe par là Hop, je fais Plongeon, tu... hop, avec le Manon Messi est, Il est perdu Madame Messi <rire> Moi je pense juste que je me prends juste le gros rouleau dans ma gueule Et voilà. que bah et voilà Et tu voilà. fais triple salto arrière Et minute dans... Et tu meurs Et après et il y a un sauveteur et... qui va me chercher Et maintenant bah, il y a même plus de sauveteur. Ah bah non, tu vois, tu bah tu là, là en suite et minute après tu te relèves T'as fait mi vagues <rire> Non et non tu je te relève, tu vois une autre vague, tu te baisses, tu reprends les rouleaux et ensuite hop là euh, En fait tu... après tu tout dans l'eau. Je pense que bah en fait tu te relèves pas. Bah oui t'es. Tu... En fait il faut nager dans la vague, sauf que quand tu nages dans la vague, elle se casse direct et du coup bah tu te fais emporter et c'est péché. Bon les gars, on est bientôt arrivé mais bouge. Euh, ouais, Ouais, c'est. Ouais okay, ok donc ça va si vous voulez voir une baleine, les gars, ce sera peut-être euh, sur euh, Insta ou TikTok, peut-être YouTube Short. Ouais. Et les, les La droits. vidéo est insane. <rire> il, y a le, il y a le mec, là, le gros, comme dit ouais. Antoine. Poupière, ça va, mon ref ah, On avec toi on va faire des millions de vues. Ta gueule. C'est ouais. ah, voilà. le Oh les gars C'est là Vous pour vous Elle va se finir la vidéo ouais, c'est ta chaîne aussi que... On voit bien ou pas là euh, On va regarder le rail On voit bien ou pas Attends je vais me fais retour Le mec il a quand même une boîte de le billet de et c'est la même chose si tu prends un Big c'est une Nuggets. Quel ce que ça, il, a, il a juste des Nuggets, une foute, une boisson, 20 balles. C'est pas drôle. C'est pas drôle. C'est pas drôle. Oh putain, imagine, je tâche un mon maillet de messi hein. là. Imagine la galère. Imagine la galère. Et maintenant, ils les servent comme ça le Big match. ma cam dans le coca zéro. <rire> ah ouais, allez, avant, moi... avant les bimans c'était mieux bah j'ai mis une, une boîte et donc t'avais pas de papier qui te pétait les couilles. Ouais, oui. ouais c'est vrai. Regardez pendant que tu manges. Ouais. Parce que gênant t'es baisé. Avant de manger. Comme ça tu te dis après je mange Après, après manger t'es baisé. Ouais. Non là, es, là où t'es baisé, c'est en milieu d'après-midi, tu sais trop le ah ouais. Vous mangez comment Rapidement ou ça longtemps j'pense Pas hein. Frère, oh. euh, Attends elle tient pas la cam Attends elle tient pas hey, fini. Ouais T'as dit quoi oh, pas trop oh. Et je... Oh. <rire> Et je vois pas les coups Oh putain Pourquoi tu me mets une gueule rien? Non. <rire> la non. Non, prends la Non non non. c'est bon. Attends, attends, je la joue! Hein je le fais! Non. Je mets l'encre! Bah, c'est Anthony qui commence, non? Oh putain, il va tirer! Oh, Et tu mets des pointeurs! Ouais, vous plaît, la balle? Oh le compte favorable Anthony oh, sort Oh merci ah Oh il marque même pas en plus En plus il est bien... Oh non T'es bien nul hein Merci. Déjà la journée on a fait du golf Et la, là, la, là dans des la vidéo il y aura golf, la clubhouse, McDo, foot Ah là les gars si c'est pas un bon vlog là, si ça vous plaît pas je comprends pas Les gars, et, euh, je te ferai une pub si tu veux, dans la vidéo Sur Insta Avec sur 3 abonnés Ah ouais mec il y a 3 abonnés sur Insta <rire> Les gars j'ai même une pub en mode il a 1 million oh, ouais, <rire> un million d'abonnés ah Ouais euh, ouais j'ai un million d'abonnés tu vois Un million d'heures ouais. Ouais. <rire> attends, attends, c'est normal, il est trop gros, tu vois. Attends, attends, attends. et t'as pas servi son concours, merci pour votre compréhension. Attends, tu sais qu'il y a deux jours, on était aux 300, on vise déjà les 400. Eh, c'est fou, ça. Et on n'oublie pas le concours. Qui et les gars, et à Saint-Laïc, qui... oui, oui. et à saint likes. Il... Arrêtez vois... la Arrête. oh, Non, mais c'est oh, le dit... de Messi. Ah oui, c'est vrai. Ah. Attends, on avait dit combien de likes Et à... non, Et à... On avait dit 200. Ah oui, oui. Et à, Et à 500, on avait dit. Le manuel Messi coûte quand même 100 balles. Ouais. Et, à... Et on avait dit qu'à 500. c'était Et t'inquiète, tu manu... as ça beaucoup plus parce que des fois là tu vois dans la vidéo euh, j'ai mon maillot, j'ai Messi, tu vois ça, tu peux flex comme. Ouais, j'avoue, j'avoue. C'est un peu. Après cool. tu vas me foutre le manuel Messi quand tu vas respecter. Bon après, tu jouer le <rire> non mais en vrai je joue bien quand même, ça va T'as une bonne patte gauche ouais, T'as des, euh... des beaux pointards hein euh, J'avoue si le plat du pied tu pas en vrai tu En pointard Si es... quand je fais des en passes vrai, mais euh... Si, si, si Si, euh, si tu te mets pas enfin, du foot tu pourras une bonne patte <rire> gauche enfin, pour Les gars, les gars, les gars, moi je suis droitier Et je fais un peu bidex. Et les gauches Pas bidex des pieds Franchement tu veux que je te dise un truc Oh, en fait, ils m'ont bat les couilles. Ah ouais Ouais. Ah en fait, il faut en bidex. Euh... C'est très compliqué d'être en bidex. Eh hey, les gars non, non, bidex, des pieds. Je les sais. bidex, c'est genre... Oh. J'ai pas dû en bidex. Non, j'ai pas du en bidex. Non, j'ai pas du en bidex. laisse j'ai... donné de l'argent. Mmh. J'ai de l'argent, j'ai mmh. de l'argent. Bonsoir. Bonsoir. Mmh. Bonsoir les jeunes. Du bois. Non, des jeu. Il fait toujours autant de peine. Je pense qu'elle mmh. est diamant, sa mère, parce que mmh. son mmh. C'est un peu bâtard, mais c'est vrai. Bâtard, mais c'est vérité. <rire> faut dire, faut jamais cacher la vérité. Moi, quand ma meuf, il m'a j'avais hein. pas autant de sang. J'étais pas assis sur un banc. Non. Mais... Enfin, en fait. Eh, heureusement qu'il y a les lampadaires pour euh, qu'on mmh. le voit dans les. Ouais, j'avoue. En ouais, fait, genre, je m'attendais qu'elle va aller me quitter donc... Euh... Genre toi j'attendais trois jours et... À... Ouais tu parles de Lena